Chers amis, nous entrons ensemble dans la semaine sainte, une, une fois de plus, une année de plus. C'est toujours un, un grand moment, non seulement à cause de ce qui nous attend pendant cette semaine, mais, mais aussi parce que nous, nous sommes sollicités euh, au début de cette semaine à nous redemander ce que nous sommes prêts à vivre avec le Christ. Donc euh, ce qui nous attend, nous savons bien, c'est tout, toutes ces étapes euh, L'accueil triomphal de Jésus à Jérusalem jusqu'au jusqu Golgotha, euh, la crucifixion et la résurrection. Mais la question est aussi de ce que nous sommes prêts à vivre avec le Christ. Parce que comment nous allons nous investir dans, euh, dans ces grands moments, dans ces grandes étapes euh, Comment nous allons avec lui, avec lui vivre euh, l'accueil du don qu'il nous a fait de, ce, de sa vie, de son corps et de son sang euh, Comment nous allons vivre avec lui la, la passion, cette souffrance qui a été la sienne pour nous comment nous allons vivre avec lui la résurrection. C'est le moment de nous rappeler eh bien, que nous sommes invités à vivre ça avec lui. Ce n'est pas un spectacle auquel nous assistons, mais c'est une, une, une scène à laquelle nous participons. Euh, parce que l'enjeu en, de, de cette scène, c'est... such